Voilà, donc nous allons à présent écouter euh, Lisa euh, Pochmaliki, euh, euh, dont la communication est intitulée euh, « Un pays inconnu à ce grand Ptolémée, espace et échelle dans l'histoire d'un voyage euh, ». Voilà, Lisa euh, Pochmaliki euh, euh, enfin, enseigne actuellement à Strasbourg, où elle est euh, ATER, et elle a soutenu en juin euh, dernier une thèse sur, euh, donc, euh, qui s'appelle « Marco Polo, auteur de la Renaissance ». Euh, circulation et autorité du devinement du monde euh, donc à l'époque hein, de, de la renaissance euh, et donc elle est spécialiste de la littérature géographique euh, et du récit de voyage en général elle a publié déjà une édition critique d'un voyage euh, le voyage de Paris en Constantinople de Jean Chénon j'espère qu'on dit comme ça <rire> euh, et euh, donc euh, elle aussi hein, vous allez euh, la lire euh, très attentivement puisqu'elle euh, elle a rédigé euh, le cours sur euh, Jean de Léry dans le, le volume Ellipse, euh, agrégation et capes de lettres 2022-2023, euh, qui est déjà sorti hein, depuis euh, septembre, je crois. Merci, ouais, merci beaucoup pour, pour l'invitation et bonjour à tous. Alors effectivement, mon, ma communication va porter sur la question de, de l'espace et de l'échelle dans l'histoire d'un voyage. Alors... Si l'expression « espace géographique » est normalement une création plutôt spécifique des géographes, c'est ce que signale notamment l'entrée « espace » du dictionnaire Géoconfluence, eh bien, la notion d'espace bénéficie, elle, d'une très riche polysémie, polysémie dont se sont emparés notamment les spécialistes de différentes disciplines et les études littéraires. Alors justement, pour les études littéraires, on peut euh, mentionner un travail que vous trouverez également dans la euh, bibliographie faite par Grégoire Holtz pour la SFDES, pour la Société d'études du XVIe siècle, un ouvrage de Michel Collot, qui est intitulé « Pour une géographie littéraire ». Et dans ce texte, Michel Collot propose une synthèse, une synthèse des différentes dimensions qu'offre justement l'analyse de l'espace littéraire. Cette analyse peut porter sur au moins trois dimensions, la première renvoie à la tâche que le texte peut porter à des lieux réels et donc s'intéresser à l'étude des lieux en tant que référent. La deuxième dimension de l'espace littéraire, toujours, c'est cette fois plutôt la construction d'un univers imaginaire ou bien d'un paysage. Et cette construction nous invite à examiner les représentations et les significations de l'espace. Enfin, troisième dimension, l'espace littéraire peut nous inviter à travailler sur la spatialité propre au texte. Spatialité propre au texte, c'est-à-dire tous les rapports entre création littéraire et espace, et notamment la mise en forme du texte. Donc vous le voyez, la notion, notion d'espace et celle d'espace littéraire est un vaste champ d'études, et donc, pour essayer de restreindre un peu cette question à l'histoire d'un voyage, il me semble que l'on peut la mettre en rapport avec celle d'échelle. Pourquoi celle d'échelle Parce que le récit de Léry exploite les différentes échelles de représentation du monde qui sont en vigueur à la Renaissance et qui sont héritées de Ptolémée. Il les exploite le plus souvent pour les opposer, pourquoi les opposer Parce qu'il indique très clairement, Léry dans la préface, qu'il va critiquer, critiquer la petite échelle des cosmographes, c'est-à-dire cette vision qui est à la fois globale et géométrique, une vision globale et géométrique de la sphère, qui prend en compte les pôles, les régions, mais aussi toutes les zones du globe, et qui entraîne des considérations plutôt théoriques et abstraites sur le monde. Il oppose donc cette petite échelle à la pratique que lui nous propose de la grande échelle des topographes, cette fois. Grande échelle qui entend plutôt saisir les espaces décrits de manière qualitative, et donc non pas quantitative, comme le proposent les cosmographes. Néanmoins, la lecture de l'histoire d'un voyage semble malgré tout faire émerger un paradoxe quant au traitement que Léry réserve justement à cette notion d'espace. Paradoxe parce que le récit saisit, on le sait, le plus souvent les lieux suivant la grande échelle donc des topographes, mais il ne s'y restreint pas. En effet, il ne s'y restreint pas pour au moins deux raisons. La première est que ce n'est pas du tout l'ordre du voyage qui dicte l'ordre du discours, et donc l'espace fait nécessairement l'objet d'un travail de recomposition dans son récit. Et la deuxième raison est que... Léry euh, propose aussi une tentative d'appréhension du monde dans sa globalité. Cette tentative d'appréhension du monde global apparaît beaucoup plus clairement dans les éditions ultérieures à celles que nous étudions pour les concours, l'édition de 1580. Mais quand même, dès cette deuxième édition, on voit que Léry, par exemple, propose une oscillation récurrente entre le « par-delà » et le « de ça donc propose malgré tout une réflexion globale sur le monde et sur la sphère. Alors, derrière la citation que j'ai placée dans le titre de mon exposé, « Ce pays inconnu à ce grand Ptolémée », vous aurez reconnu le vers de Pierre Mellet. Pierre Mellet, qui est donc un ministre réformé, réfugié à Sancerre en même temps que, que Léry. Et ce vers est placé donc dans le sonnet que Pierre Mellet adresse à Léry, son singulier ami, que vous retrouverez à la page 52 de notre édition. Ce vers est tout à fait conventionnel euh, dans une série de poèmes encomiastiques qui viennent louer justement le voyageur et son texte. Mais en plus de cette dimension élogieuse, c'est aussi un vers qui renvoie peut-être à l'une des questions finalement que pose le livre de Léry. Cette question est, finalement, comment redonner du sens à un monde qui a subi un éclatement, à un monde qui a subi, subi un bouleversement sous l'effet des explorations maritimes et de la rencontre avec des peuples inconnus, des anciens Et, question subsidiaire, comment organiser tous ces nouveaux savoirs sur le monde Alors, j'envisagerai donc ces, ces perspectives aujourd'hui en essayant de m'interroger justement sur la manière dont les riz exploitent les différentes échelles de représentation du monde afin de développer de manière un peu paradoxale une poétique plutôt de la topographie. Donc ce sera le, la question qui, qui m'occupera aujourd'hui et je l'évoquerai en, en trois temps. Je m'intéresserai tout d'abord à la manière dont l'espace est représenté entre une sorte d'ambivalence entre fracture et analogie. Ensuite, dans un deuxième temps, je m'intéresserai euh, plutôt à la manière dont l'IRI nous propose un parcours quasiment de la topographie à la toponymie, en faisant plutôt ressortir justement le nom de lieu par rapport à une vraie représentation qui serait d'ordre géographique. Et enfin, dans un dernier temps, j'évoquerai justement cette poétique de l'espace particulier, donc de la topographie. Alors, pour ouvrir euh, cette réflexion, on peut remarquer tout d'abord que, contrairement à de très nombreux récits de voyages qui sont contemporains au, au texte de Léry, l'histoire d'un voyage ne comporte aucune carte. C'est un texte qui ne comporte aucune carte, et Franck Lestringant note justement cette absence, et glose aussi cette absence de carte, en signalant que le Brésil de Léry n'est pas une carte, mais un corps, donc, ça fera une transition, justement, avec l'exposé qui, qui précède. Le Brésil n'est pas une carte, mais c'est un corps, comme il, Franck Lestringant l'indique dans l'Invention du sauvage. Effectivement, cette euh, perspective est illustrée à la fois par la composition des gravures que nous avons euh, revues tout à l'heure, puisque ces gravures ne sont que des portraits de nus en plan euh, rapproché de couple ou bien de groupe. Donc, le corps de l'Indien se substitue à la carte. En parallèle, cette absence renvoie bien sûr à la démarche aussi empirique qui guide les riz puisque sa connaissance du Brésil provient de sa propre expérience physique. Alors il n'y a pas de carte, mais il y a quand même deux pages qui sont tout à fait remarquables et qui sont pages 502 503. Donc si vous avez le livre avec vous, je vous invite à le prendre avec moi aux pages donc, 502 et 503. Il s'agit des toutes dernières lignes du colloque dernière ligne du colloque français de Toupie donc au chapitre 20 qui euh, développe un catalogue comme le note Léry catalogue de 22 villages où il a été et où il a fréquenté familièrement parmi les sauvages américains alors j'en dis quelques euh, quelques phrases simplement pour que l'on regarde ensemble la structure justement de ce euh, catalogue il nous dit page 503 premièrement ceux qui sont du côté gauche, quand on entre en la dite rivière, Carillo premier, Yaborassi, deuxième. Les Français appellent ce second pépin à cause d'un navire qui y chargea une fois, duquel le maître se nommait ainsi. Euramiri, troisième. Les Français l'appellent Gosset à cause d'un truchement ainsi appelé qui s'y était tenu. Continue ensuite la liste des villages donc du côté gauche de la rivière de Guanabara. Un petit peu plus bas, il nous indique ceux du côté dextre, donc ceux sur la droite, Keryu, 15e, Akaraou, 16e, etc. Et enfin, ceux de la Grande-Île, île des Margaja, Margara, si vous regardez les cartes de euh, TV. Bon. Et ceux de la Grande-Île sont à la fois Pindoussou, 18e, Kourouke, 19e, Pirajou, 20e, et un autre duquel le nom m'est échappé, entre Pindoussou et Paravijou, auquel j'ai une fois à acheter quelques prisonniers, 21e, etc. etc. Donc on voit... Déjà que dans ce catalogue, l'ordre de répartition des villages qui est retenu ici par les riz n'est pas du tout l'ordre du récit. Ça n'est pas l'ordre du récit, puisqu'il suit ici une logique qui est spatiale et qui reproduit en partie la logique d'un inventaire euh, similaire, page 485, toujours dans le colloque Toupie. Donc on ne va pas le lire, mais vous pourrez le, le reprendre. Et il le reproduit seulement en partie. Pourquoi Parce qu'à la page 485, les riz... Euh, on trouve un certain nombre de lieux, mais pas forcément les lieux que Léry a visités. Et donc, dans le texte que l'on vient de lire, on ne trouve justement que ceux qui ont été visités et mentionnés dans le récit. Et deuxième différence, Léry ajoute tous les lieux, euh, toutes les villes, plutôt les villages, qui sont sur la grande île. Donc, ce faisant, Léry semble développer un regard qui est circulaire, et circulaire à au moins deux égards tout d'abord circulaire par rapport à l'espace réel. En effet, après avoir balayé, si on veut dire ainsi, le littoral de la baie de gauche à droite, il revient au centre, avec ces, cette grande île, donc au centre de la rivière de euh, Guanabara. Peut-être que ce geste circularité de circularité qui balaye comme ça l'espace euh, peut être lu comme une rectification de la carte de Tevé, Carte de TV qui faisait justement mention d'une fictive Henriville, on y reviendra un peu après, que Léry nous dit avoir rasé de la carte, c'est le terme qu'il emploie, page 205. Et donc après avoir rasé Henriville de la carte, peut-être cherche-t-il dans une certaine mesure à ici présenter une série de noms de lieux qui sont aptes à venir remplir tous les blancs de cette carte de TV. Ensuite circulaire également, parce qu'on observe une sorte d'effet de circularité par rapport à l'espace du livre lui-même. Euh, en effet, cette, ces pages sur les lieux terrestres qui bordent la baie et qui se trouvent donc sur la Grande-Île semblent d'une certaine manière compléter le premier portrait topographique de l'espace de la rivière de Guanabara qui avait été aussi décrite selon une logique spatiale dans le chapitre 7. Et... Ici, il y a comme un geste d'exploration concentrique de l'espace, donc toujours à l'échelle du livre, après avoir présenté le cœur de la baie, la rivière, à l'ouverture du catalogue brésilien. Ici, on observe plutôt sa périphérie, tous les villages qui sont autour donc, de l'élément maritime, ou fluvial plutôt, en l'occurrence. Donc ces deux pages que nous avons lues illustrent l'intérêt tout d'abord du voyageur, pour la description topographique, mais elle signale aussi que dans l'histoire d'un voyage, ce sont bien les noms de lieux qui viennent remplacer les cartes. Deuxième élément que euh, cette page souligne, c'est qu'il y a au moins deux lignes de fracture dans la représentation de l'espace dans l'histoire d'un voyage. Tout d'abord une fracture entre terre et mer. Une deuxième fracture entre centre et périphérie, nous allons toutes les deux les observer un peu plus précisément. Alors ces deux fractures sont on ne peu plus traditionnelles, hein. terre-mer, centre-périphérie, ça ne devrait pas vous surprendre beaucoup, mais on peut quand même se demander comment elles fonctionnent dans l'histoire d'un voyage et surtout à quelles échelles, bien sûr, elles apparaissent. Alors je commence tout d'abord par la fracture entre terre et mer. Cette distinction espace terrestre-espace maritime, elle est exhibée. Par la structure même de l'histoire d'un voyage, on le sait, ce sont les navigations océaniques d'aller et de retour qui encerclent les pages sur le territoire brésilien. Mais cette distinction terre-mer, elle ne se restreint pas uniquement à l'architecture d'ensemble du récit, puisqu'elle est aussi développée dans le catalogue hein, du, du Brésil lui-même. Et on peut d'ailleurs noter une certaine ambivalence. Euh, par rapport au caractère euphorique ou dysphorique de ces deux espaces, donc soit maritime, soit terrestre. De manière générale, la mer semble plutôt être associée au danger ou bien au risque. On en a vu un exemple tout à l'heure, justement, avec ces conditions infernales qui apparaissent euh, lorsque l'on traverse l'océan. Il y a effectivement une multiplicité de risques qui sont mentionnés par les rires, que ce soit la noyade et euh, notamment... Soit le risque de noyade des Tupinamba mais risque supposé bien sûr au chapitre 12, ou bien plutôt le destin tragique des trois réformés compagnons de l'Éric qui périssent justement par noyade. Le risque aussi de la famine, évidemment, nous apparaît clairement. La Terre, elle, est plus généralement perçue comme un refuge. Refuge euh, en particulier au début du chapitre 5, qui a été étudié par Josiane Rieux. Et Josiane Rieux montre que ce début de chapitre euh, fait du, de la côte du Brésil une véritable terre promise. Mais, je vous disais ambivalence, ambivalence parce que ce même extrait, par exemple, du début du chapitre 5, qui est tout à fait intéressant, pages 146-148, est construit autour d'une inversion des perspectives. La terre est le plus souvent, qui est le plus souvent idéalisée, nous apparaît en réalité comme un espace peuplé de cannibales menaçants. Et la mer et le navire se transforment, eux, comme en des lieux de refuge pour justement échapper au danger cannibale. Parallèlement à ce traitement ambivalent de la terre et de la mer, on voit que l'océan est également représenté, un peu comme par métonymie, par l'équateur. Alors, euh, on, connaît, on sait que, euh, justement, l'océan connaît une sorte d'investissement symbolique qui a été bien étudié par Frédéric Tingli, donc je renvoie à ses travaux, et un investissement symbolique qui est ancré dans une pensée analogique. En d'autres termes, la mer-océane fait vraiment office de miroir entre Europe et Amérique euh, australe, entre France et France-Antarctique. Mais donc, ce que l'on peut remarquer de ces exemples, c'est que la fracture... Entre espace terrestre et espace maritime dans l'histoire d'un voyage semble offrir, une semble offrir oui, le support d'une réflexion analogique. Et donc pour poursuivre dans cette perspective, on peut s'intéresser à euh, la fracture entre centre et périphérie, ou plutôt entre les centres et les euh, périphéries. En effet, il semblerait assez hasardeux de chercher un centre, un véritable centre unique pour l'histoire d'un voyage, puisque le récit Propose en fait différents lieux selon une position centrale. On peut prendre quatre exemples pour illustrer cet aspect-là. Tout d'abord, rappelons que la destination initiale du voyage est censée être plutôt l'île et le fort Coligny, qui, page 199, est caractérisé d'un lieu inhabitable, inhabitable auparavant que Jules Gagnon fût arrivé en ce pays-là. Il s'agit donc. Cette destination, il s'agit d'un lieu insulaire qui aurait pu et qui même aurait dû être le lieu central de la vie des Huguenots en France Antarctique. Mais ce lieu, initialement central, devient un espace périphérique puisque le catalogue brésilien, lui, ne se concentre plus que sur la terre ferme et c'est la briqueterie où se sont réfugiés les Ries et les autres Huguenots donc, qui se substitue à l'île Coligny comme centre d'où rayonne Justement, les riz le na en tant que narrateur et les truchements souvent qui euh, l'accompagnent. On peut prendre un deuxième exemple pour voir aussi ces euh, changements ou ces différents euh, centres. Ne serait-ce que par la toponymie que, le riz, que les riz retient pour nommer la baie de Guanabara. Les riz la nomme Genève. Vous en trouverez euh, différents exemples, notamment dans les premiers chapitres. Et donc, cette baie de Genève fait que Léry voit, et bien sûr, dans la France antarctique, une version australe de la cité calviniste. Alors, Léry n'est pas absolument le seul à nommer cette rivière ainsi. Par exemple, Jacques de Vaud de, Vaud de Clé, pardon, dans les plans qu'il fait de la baie de Rio en 1579, reproduit ce même nom de lieu de Genève. Mais ce qui est remarquable chez Léry, c'est que, par ce toponyme, il se distingue ici de Tevé, qui emploie, lui, plutôt une forme francisée du portugais janeiro, et notamment le terme de euh, Janer. Alors, troisième exemple, et vous verrez ensuite pourquoi j'ai choisi cela. Toujours dans une perspective analogique, on peut noter que différents éléments du Brésil sont rapportés à leurs équivalents en France. Il y a de très nombreux exemples. Pour vous en donner quelques-uns, on pouvez. Signaler par exemple les scorpions qu'on a déjà rencontrés tout à l'heure, qui, page 294, sont présentés comme étant plus petits que ceux de Provence, ou bien le chant des Américaines qui est comparé au chant des femmes du Béarn et de Gascogne, page 470-472. Enfin, dernier exemple, Léry note régulièrement les dissemblances entre le nouveau monde et l'ancien monde. Il y a aussi de. Il y a trois exemples qui, qui illustrent cette idée-là. Tout d'abord, page 95, dans la préface, il signale que tout ce qui se voit en Amérique est entièrement dissemblable de ce que nous avons en Europe, Asie, Afrique. Europe, Asie, Afrique, une triade que l'on retrouvera à, trois autres, à deux autres pardon, moments. Euh, page 320, pour désigner les feuilles du Pacoer qui sont d'une grandeur telle qu'il n'existe pas de plantes similaires dans l'Ancien Monde, ou encore, bien sûr, sur l'art d'écriture. L'art d'écriture, qui est un don singulier de l'Europe, Asie, Afrique, comme il le note, page 382. Alors, ces, ces exemples. Liste, différents rapports de ressemblance et de dissemblance entre euh, des centres et, et des périphéries. Elle pourrait s'allonger, cette liste, et notamment en prenant en compte l'opposition entre par-deçà et par-delà, bien tous les exemples empruntés à des espaces lointains dans les éditions postérieures à celles de 1580. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir que euh, là, ce bref inventaire que je vous présente, euh, eh bien, non seulement montre qu'il est presque impossible de définir un centre, mais surtout que ces rapports se trouvent à toutes les échelles, que ce soit de la plus grande échelle, l'île, le lieu terrestre circonscrit, le village, la ville, puis la province et aussi la plus petite échelle avec le continent. Donc l'ERI ne propose pas de transcription cartographique de l'espace brésilien, mais l'histoire d'un voyage comprend bien une variété d'échelles spatiales pour rendre compte du Brésil, mais aussi pour intégrer le Brésil dans les savoirs sur le monde à travers donc, cette réflexion sur les logiques d'opposition et d'analogie. Pour mesurer dans un second temps la singularité de l'espace dans le récit, on peut essayer de s'intéresser à différents modes de représentation que Léry choisit pour non seulement proposer une topographie du Brésil, mais surtout une toponymie, en réalité, de ce monde étranger. Alors, pour ouvrir cette, ce deuxième temps, on peut remarquer qu'à la page 492, se lit la remarque suivante, donc on est toujours dans le colloque ici, ils, les Tupinamba, ne mettent point de différence entre ville et village à raison de leur usage, car ils n'ont point de ville. Cette affirmation n'est peut-être pas attribuable au seul riz on le sait, le colloque a un statut qui est tout à fait problématique. Mais elle traduit de manière remarquable le principal déterminant spatial que le voyageur emploie pour décrire l'espace brésilien. En effet, dans l'histoire d'un voyage, c'est principalement le village qui donne son unité au lieu et au Brésil presque même dans son ensemble. En effet, les nombreuses digressions narratives qui mettent en scène les riz et les truchements au sein du monde tropical ont le plus souvent comme cadre spatial un village. Cette décomposition de l'espace étranger en sous-unité, ici, n'est euh, a priori pas un geste particulièrement singulier dans la littérature de voyage. Pas singulier, parce que si vous prenez l'exemple du livre de Marco Polo, qui est très célèbre dans cette littérature de voyage, eh bien, lui aussi structure son ouvrage selon une succession de chapitres en fonction de régions, de villes ou euh, d'îles qui sont décrites. Mais ce qui apparaît plus unique dans la présentation que Léry offre de ces villages et de ses lieux visités, c'est l'impossibilité de les situer vraiment précisément les uns par rapport aux autres. Il y a effectivement quelques exemples qui donnent des indications de distance entre les différents villages ou entre les différents lieux. Par exemple, page 449, on lit que Yaburasi euh, n'était qu'à deux lieues de notre fort. Ou bien, page 410, il est question du village de Okarentine, distant deux lieues de Kotiva. Lieu mais déjà, cette pratique n'est pas systématique dans l'histoire d'un voyage. Et surtout, elle n'assure pas nécessairement une prise en considération globale de l'espace brésilien. On peut euh, reprendre l'exemple de Ocarentine, censé être à deux lieux de Cotiva. Très bien. Mais quand on regarde où est Cotiva, justement, ce village qui est mentionné, page 396, on lit seulement que euh, les riz ayant couché une nuit en un village nommé Cotiva est donc impossible de le situer, et donc, nécessairement impossible de situer euh, au Carentine non plus. De la même manière, page 451, Euramiri, lui, est simplement un autre village, visité le même jour. Donc il y a bien un flou, une sorte d'imprécision, qui peut donner euh, l'impression que tous ces villages sont presque comme des îlots, délicats à placer, justement, sur euh, une carte, délicats à situer. Et c'est sans doute en cela que la page du colloque que l'on lisait tout à l'heure est assez précieuse, même si elle aussi est d'une remarquable imprécision. Alors, dès lors, on pourrait peut-être lire l'histoire d'un voyage comme une sorte d'insulaire terrestre. L'insulaire est un genre qui connaît une grande fortune au XVIe siècle, genre étudié par Franck Lestringant. Il s'agit plutôt de livres composés de cartes d'îles qui sont d'abord des ouvrages consacré à la mer Égée, puis qui s'élargissent à des espaces de plus en plus reculés dans le monde. Et TV est par exemple l'auteur d'un grand insulaire et pilotage, jamais imprimé, resté sous forme manuscrit, mais il pratique aussi ce, ce genre. Effectivement, Léry, lui, euh, est contraint de s'exiler de l'île Coligny, et donc finalement, est ob obligé de substituer la terre ferme à l'île sur laquelle il devait normalement séjourner. Et donc en ce sens, ces descriptions topographiques apparaissent peut-être comme aussi une succession voilà, d'îles euh, ou d'îlots terrestres. La deuxième explication qu'on peut apporter à l'imprécision topographique que je mentionnais tout à l'heure renvoie aussi à sa manière d'appréhender et de représenter l'espace brésilien, qui reste un territoire que les Français n'ont jamais réussi à maîtriser. Ce sera euh, deuxième point, disons. En effet, l'espace brésilien dans l'histoire d'un voyage euh, est vraiment un, un espace dont la maîtrise n'est pas assurée, et euh, pour euh, cette perspective permet encore une fois de relire l'absence de cartes dans le récit de Léry. En effet, pour le voyageur qu'est il me semble impossible de résumer en un symbole graphique cet espace, c'est-à-dire de le reproduire visuellement, car finalement, ce territoire brésilien n'a jamais été soumis à une possession. Effective de la part des Français. Et en évacuant donc toute représentation cartographique, Léry met en application la perte même de la France antarctique aux mains des Portugais. C'est aussi en ce sens que l'on peut comprendre la critique que Léry exprime à l'encontre de la carte de la cosmographie universelle de Tevé qui fait figurer cette fameuse Henri Ville. Alors bien sûr, Léry profite de ce sujet pour euh, une nouvelle fois illustrer les mensonges du cosmographe du roi qui est TV, comme il l'indique page 203-204, euh, puisque TV ici ne propose que rien que de la peinture, comme le, le note Léry. Il réinvestit également un motif polémique dans la mesure où cette ville de papier a été souvent moquée dans des pamphlets huguenots de euh, la période. Mais en plus de cela, Léry dénonce une manière d'appréhender l'espace et une manière d'appréhender espace et pouvoir. Pour Teve, euh, cette henri ou Ville-Henri, puisque selon les cartes, elle n'est même pas nommée de la même manière, eh c'est une manière de rétablir une continuité fictive entre passé et présent, entre le règne glorieux de Henri II et le pouvoir de Henri III qui règne lors de l'impression de la cosmographie universelle. C'est ce qu'a montré Franck Lestringant dans un article, justement, sur les fictions cartographiques du Brésil. Ainsi, TV fixe euh, la figure du roi dans le paysage du Brésil. Et de cette manière, il rend hommage au pouvoir royal. Léry, pour sa part, lui, se scandalise de cette ville qui est fantastiquement bâtie en l'air. Il se scandalise de cette ville car il n'y voit pas du tout un hommage, mais il y voit plutôt un affront fait à la figure royale. En effet, page 202, il exprime très clairement hein, son regret que le fort et l'île des Français euh, aient pu porter le nom de l'amiral euh, de Coligny. Il l'indique ainsi. Il leur donna donc aux, aux Portugais occasion de faire leur trophée et du nom de Coligny et du nom de France Antarctique qu'on avait imposé à ce pays-là. Et donc, euh, comme il l'indique aussi, page 204, c'est cette carte de TV est une manière de profaner la mémoire du prince, en se jouant donc du nom du roi Henri II. Donc l'histoire d'un voyage peut être lue aussi comme l'histoire de cette perte de la France antarctique, un espace perdu bon, à la fois à cause de l'échec de l'expérience coloniale, mais la perte trouve aussi d'autres modes d'expression, perte de l'espace, notamment à cause d'une mémoire qui peut parfois être défaillante, et Léry l'admet euh, sans détour, notamment dans ce catalogue des villages que nous lisions tout à l'heure, puisque Léry a au moins oublié le nom de deux euh, villages visités. Donc face à ce Brésil, qui semble ne pas pouvoir être maîtrisé, et qui risque de disparaître aussi dans l'oubli, la seule maîtrise, la seule appréhension possible de l'espace lointain est celle qui est permise par l'écriture. Donc c'est en ce sens, euh, dans ce sens aussi que la topographie se transforme finalement en une toponymie. En effet, la nomination est euh, ce qui prime sur la tentative de situer les lieux brésiliens, parce qu'on a vu que c'était une tentative plutôt euh, avortée ou délaissée. L'importance de la toponymie a été étudiée par Philippe John Usher dans un chapitre euh, qu'il intitule « une toponymie toupie » que l'on peut trouver dans errance et, et cohérence, l'ouvrage de Philippe John Il s'intéresse à l'ensemble des mots toupies de euh, l'histoire d'un voyage, donc pas uniquement au nom de lieu, pour envisager ce qui note leur valeur toponymique, c'est-à-dire leur capacité à dire le lieu. Ici je m'en tiendrai uniquement à quelques remarques sur les toponymes eux-mêmes, donc vraiment sur les noms de lieux. Comme euh, nous l'avons vu, il n'y a pas de situation précise des villages et des lieux, mais manifeste un intérêt notable pour la dimension linguistique. Cet intérêt se traduit euh, tout d'abord dans le colloque par différents commentaires étymologiques sur les toponymes, comme par exemple page 486 sur le toponyme de cario Bay. On trouve euh, effectivement tout un paragraphe qui glose ce nom et cherche à euh, le justifier et à en trouver l'origine. D'autres lieux, cette fois font l'objet d'un nouveau baptême en français comme par exemple Euramiri à la page 451. Donc le nom de lieu et notamment le nom Toupi se substitue à des considérations d'ordre topographique. Alors pour clore cette réflexion justement sur espace et échelle dans l'histoire d'un voyage, on peut s'intéresser dans un dernier temps à la manière dont Léry développe une poétique de l'espace, et de l'espace particulier. Pour euh, bien saisir de quelle manière Léry se distingue du discours cosmographique, il faut malgré tout rappeler que Léry traite de questions de cosmographie. Il traite de questions de cosmographie surtout dans les chapitres sur la navigation océanique. En effet, il développe plusieurs réflexions sur l'image du monde donc à la petite échelle, par exemple, page 515, vous trouverez tout un développement sur les terres immergées et le phénomène des marées. Ou bien page 115, il fait l'éloge plutôt de la boussole, de l'aiguille marine, comme un instrument qui peut donner du sens à l'espace. Mais toutes ces réflexions s'intéressent bien sûr à l'immensité du monde et à la possibilité de comprendre le lieu où l'on est, mais l'ensemble de ces exemples se termine par, euh, justement, une conclusion qu'il faut euh, noter. Si on reprend l'exemple de la boussole, donc qui est page 115, vous verrez que les riz passent de manière très abrupte d'un éloge de la boussole à un éloge de Dieu. Et donc, les deux, boussole et Dieu, semblent, comme le note Philippe Junisher, assurer la cohérence du globe et la sécurité du voyage. L'exemple des terres immergées et des marées, maintenant, page 515. Ce développement, sur la répartition donc, du globe entre espace maritime et espace terrestre, se conclut aussi sur l'idée que euh, la connaissance globale, connaissance globale du monde est finalement réservée à Dieu, comme vous pourrez le voir, page 516. Donc la vue d'ensemble... Le regard divin est interdit, d'une certaine manière, ou inaccessible à l'homme qui, pour les riz lui, ne peut que se renseigner sur le lieu où il se trouve. Et euh, c'est bien ce mouvement qui illustre aussi le, le récit dans son ensemble. Ce mouvement de particularisation, on peut le euh, voir également dans le traitement que Léry réserve à l'équateur. je terminerai justement sur cette question de, de l'équateur. Alors, l'équateur, c'est bien sûr avant tout une ligne théorique, une ligne géométrique. Pourtant, euh, et donc c'est un objet normalement de réflexion du discours cosmographique. Et Léry semble être parfaitement familier de ces questions, justement, cosmographiques, puisqu'il propose une définition tout à fait claire de la ligne équinoxiale. À la page 142, 142, Léry nous dit effectivement qu'elle est appelée équinoxiale pour ce que non seulement, en tout temps et saison, les jours et les nuits sont toujours égaux, mais aussi parce que quand le soleil est droit en ICEL, ce qui advient deux fois l'année, à savoir l'11e de mars et le 13e de septembre, les jours et les nuits sont aussi égaux par tout le monde universel, etc. Donc il sait euh, parfaitement ce que c'est, mais on peut noter tout d'abord qu'il vient définir et euh, rebaptiser presque l'équateur comme le centre, page 143, le centre ou la ceinture du monde. Donc là, avec l'Équateur, on commence à trouver peut-être un centre euh, géographique. Mais surtout, l'Éry ne se contente pas de cette définition abstraite que je viens de, de lire brièvement de l'Équateur, puisqu'il juxtapose en deux paragraphes la théorie, ce que nous avons lu, à la pratique. C'est le paragraphe tout dernier de la page 142 qui commence ce dix jours, donc, 4e de février, que nous passâmes le centre ou plutôt la ceinture du monde, les matelots firent les cérémonies par eux accoutumées en ce temps fâcheux et dangereux passage, à savoir pour faire ressouvenir ceux qui n'ont jamais passé sous l'équateur, les lier de cordes et plonger en mer, ou bien avec un vieux drapeau frotté au cul de la chaudière, leur noircir et barbouiller le visage. Toutefois, on se peut racheter et exempter de cela comme je fis en leur payant le vin. Là, euh, les rires renvoient à la manière dont les marins font l'expérience de l'Équateur. Et ils en font l'expérience à travers un rite de passage qui, comme l'a souligné la critique, n'est pas sans rappeler le baptême. Et ce baptême ici est, représente plutôt un renversement carnavalesque. C'est ce que note Franck Lestringant notamment dans ses notes euh, de la page 143. En effet, les marins ne se contentent pas d'être immergés mais ils peuvent aussi avoir le visage noirci et barbouillé. Et ce maquillage semble rappeler le corps indien, qui ont eux-mêmes souvent un corps noirci. L'Équateur semble donc représenter une frontière qui préfigure le Brésil, à la fois comme voilà, le terrain, une sorte de nouvelle existence des voyageurs qui se dirigent vers cet espace, mais aussi comme l'expérience où l'on se transforme dans l'altérité nouvelle ou l'altérité radicale. Alors, l'Équateur apparaît finalement comme une sorte de pliure du livre, de la même manière qu'il s'agit d'une pliure du monde, et c'est le lieu de réunion de différentes échelles de représentation de la sphère. Le discours cosmographique rejoint le discours topographique et même l'expérience euh, réelle. Donc en conclusion, on voit effectivement que euh, les riz écartent bien toute transcription cartographique du Brésil pour resserrer le regard sur la plus petite unité spatiale possible, idéalement figurée par le village, mais qui peut prendre aussi d'autres dimensions, comme euh, la baignade ici. Ces, ces descriptions to topographiques sont donc centrées plutôt euh, autour du toponyme, donc d'un signe linguistique, et euh, s'écarte de considérations qui euh, auraient, seraient trop, disons, d'ordre géographique. Et ce jeu d'échelle semble donc développer une poétique de l'espace particulier, de l'espace vécu, et donc de l'espace aussi qui est euh, sensible. Je vous remercie.